Bonsoir à tous. Monsieur le Président, bonsoir. Bah, écoutez, je voulais me faire tout petit... Ben non, oh, mais c'est raté Mais écoutez, je suis vraiment très heureuse d'être là. Très heureuse pourquoi Parce qu'en fait, vous savez, je suis très contente de cheminer encore. C'est vrai que je me suis toujours investie, que ce soit dans le milieu associatif... Que ce soit aussi dans le milieu syndical. Et pourtant, il y a en moi un feu qui brûle. Je sens que je n'ai pas encore donné toute la dimension de mes compétences à mon pays Guadeloupe et à ma population de Guadeloupe. En cas senti que ça pose ça, faut continuer, faut porter mon œuvre. Et je suis arrivée maintenant à un niveau de conscience qui me dit, mais il y a à faire. Et quand je me dis, il y a à faire, c'est parce que je suis consciente que nous avons une population forte, une population intelligente, une population travailleuse, une population qui vous est vraiment choquée, mon monnaie. Et moi, c'est cette, cette Guadeloupe-là que je vois. Et c'est cette Guadeloupe-là avec laquelle j'ai encore envie de grandir. Parce qu'on n'arrête jamais de grandir. Vous savez, en y 10 ont On est 65 ans. On est 65 ans, ah oui. l'on est là ça. Oh là là, mais quel génial. Eh bien. <rire> <rire> Merci, on <pile. rire> Merci, on pile. Alors, je suis assistante de service social de métier. Mais quand à faire, pour le moment, en hein, ça, je suis en train de préparer mon brevet de responsable d'exploitation agricole. Vous comprenez? Parce que j'ai encore envie de construire, j'ai envie de bâtir, moi, envie de porter mon œuvre. Il y a des choses à faire. Et je dis qu'il n'y a pas de vision. Politique pour l'agriculture en Guadeloupe, vous ne pas vrai, vous ne non Donc il y a des choses à bâtir, à construire et moi je veux, je veux travailler sur ce volet-là, sur le volet de l'agriculture. Il y a des petits timounes qui nient 3 ans, qui nient 8 ans, en cas d'Io comme ça, vous savez tout ce que vous voyez dans les supermarchés, mais c'est ce que l'agriculteur justement a produit. Et qui a été transformé. C'est de la transformation. Absolument. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la base, la vie, l'essence même est dans la terre. Exactement. Donc, regardons nous, on nous changer, pour environnement, nous, pour Guadeloupe en nous, Guadeloupe place ça aussi. Ça est important. Et c'est. J'ai envie de vous dire, vous savez, je suis une une passionnée, une émotive. Ah, c'est le côté humain. Ça ne ça partira pas. Je suis comme ça. Parce que, ni on l'a l'amour, l'amour, l'amour, Adam. Je me dis que dans chacun de nous, il y a quelque chose que tu me donneras et que je te donnerai. Et ça, son bel lien-âge. Et ça, c'est une force une force pour nous, une force pour nous, et ça je dis individuellement, parce que souvent nous parlons groupé, nous aimons parler groupe, nous aimons parler mouvement, nous aimons parler, mais je pense que moi je dis toujours que si individuellement, on m'a on m'a Douboud, on moune ka Pokémon 9, eh bien c'est ce qui là ça, c'est Colibri ce là ça, qui est construit de Plaké Nouvelle.